Nous sortons des élections professionnelles à ratp La CGT sort première organisation avec 35%. C'est une progression de 2300 voix depuis la dernière fois et surtout une participation beaucoup plus massive puisqu'on est passé de 45% en 2018 à 57% en 2021. On a doublé nos voix dans le secteur RDS, donc en partie bus et tramway avec une partie effectivement de nouveaux syndiqués euh, qui ont rejoint euh, la CGT. Alors, 35% c'est euh, en l'occurrence ce qu'on faisait en 2010 à la RATP. Euh, 2010 c'est euh, six organisations syndicales euh, à la RATP. Aujourd'hui c'est euh, 12 organisations syndicales qui étaient autour de la table pour préparer le protocole préélectoral. Donc c'est euh, phénoménal et nos 35% nous mettent surtout euh, 1000 voix d'avance avec la seconde organisation syndicale euh, représentative dans l'entreprise. Au niveau opérateur, c'est 80%. Au total, le mélanger euh, encadrement, on est à 71% quand même M2E. Même au niveau de l'encadrement, ça a nettement progressé. Nous, à RATP Infra, on a atteint le quorum dès le premier tour. On organise des, euh, des heures d'information syndicale cette semaine, euh, avec dans le but essentiel de faire voter les agents. Pour notre département M2E, euh, ce n'est pas terminé, euh, parce que lors du premier tour, euh, nous n'avons pas eu le quorum. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de 50% de votants. Et euh, donc on doit revoter. Justement dans le, le travail qu'on fait là depuis euh, de pas mal de mois déjà là, c'est d'expliquer aux agents l'avenir le, le, le, le, de l'RATP, avec dans un premier temps euh, le réseau bus, là nos collègues de bus qui représentent environ 40% de l'entreprise là qui va qui va être privatisée quoi. Et euh, donc l'impact au niveau de notre département, euh, c'est environ 70 personnes. Alors ce qui explique le résultat, d'abord c'est la force du collectif, premièrement bien sûr euh, la coordination des syndicats CGT à l'ERATP, ses militants, mais surtout euh, les adhérents qui sont le cœur, le cœur même de l'influence de la CGT euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a joué notre rôle pendant toute la période 2018-2021, notamment avec la mobilisation contre la réforme Macron des retraites et à la fois son intervention, y compris juridique, contre le fichage illégal des salariés dans l'entreprise. dont la CGT était la seule à porter devant la CNIL les salariés, en tout cas attendent une réaction des syndicats face à la situation, notamment ce que euh, Île-de-France Mobilité et la direction de la RATP appellent l'ouverture à la concurrence, mais qui en réalité est une privatisation de la RATP. Donc les salariés le vivent de plus en plus mal, Bien sûr, avec l'échéance qui est celle de, qui approche de 2025. La CGT est attachée à une entreprise intégrée, c'est-à-dire avec à la fois de l'exploitation, à la fois de l'ingénierie à la fois de la maintenance. Et au travers de son projet autour de la maintenance, c'est d'avoir une usine des transports, en tout cas en Ile-de-France, pour avoir cette capacité d'entretenir le matériel au service des usagers pour un service public de haut niveau.